Hey Bonjour élèves musiciens. Nouveau cours d'improvisation, cette fois nous improvisons sur trois notes par accord. Donc la fois dernière nous avions improvisé avec seulement deux notes par accord, c'est très très très important que tu vois ce cours avant de voir celui-ci parce que là on va avancer plus vite. Ok on va ajouter une note mais surtout euh, on va utiliser des euh, méthodes, des astuces que nous avons déjà vues dans l'autre vidéo. Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo avec euh, l'improvisation avec deux notes par accord, je te conseille vivement de la voir avant de voir ce cours-ci. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses la voir. D'accord Très bien. Donc euh, en fait, on va utiliser deux méthodes ici. La première méthode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la triade. La triade d'un accord, on va voir ce que c'est, triade majeure ou triade mineure. Et euh, on va avoir aussi une seconde méthode que j'ai euh, trouvée chez Jamie Abersold qui utilise les notes d'une gamme. On voit ça ensemble dans quelques secondes. Et dis-moi, ça te dirait de te faire rapidement plaisir en apprenant la musique Ouais ah, c'est pour ça que tu es venu sur cette chaîne Ah, ok. Bah, écoute, ce que je te propose à ce moment-là, c'est que tu t'abonnes, tu cliques sur le bouton « S'abonner » en bas de cette vidéo, et tu n'oublies pas de cliquer aussi sur la cloche de notification. Comme ça, tu vas recevoir, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera publiée sur la chaîne YouTube, tu vas recevoir un email, et puis bon, bah, si l'email ne t'intéresse pas, bon, c'est pas grave, hein, tu le supprimes, hop et si ça t'intéresse, ben tu cliques sur la vignette et tu es redirigé directement sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Et comme ça, tu peux profiter de ton cours offert. C'est pratique, ça te fait gagner du temps. Ok, on fait comme ça Allez, je te laisse t'abonner. C'est bon, c'est fait t as cliqué sur la cloche Super On avance. Alors, je t'ai concocté une grille. J'ai écrit une grille pour toi. Oui, pour toi <rire> Très bien. Alors, on va voir ça ensemble. Voici la grille. Donc... Euh les accords sont. Tadaan, les nominés sont. Do majeur, La mineur, Do majeur, Mi mineur, Fa majeur, La mineur, Ré mineur, Sol 7 sus. Alors, Sol 7 sus, euh, c'est pas vulgaire. Hein. Sol 7 sus, ça veut dire euh, sus, c'est suspendu. C'est la carte qui est suspendue. Ok. Alors, on va voir, on a dit deux méthodes. Donc, euh, la première méthode, c'est utiliser les triades. Alors. En fait, je vais écrire ici les notes de chaque accord. Donc, l'accord de Do majeur, ce sont les notes Do, Mi, Sol. Les notes de La mineur, c'est La, Do, Mi. Ensuite, Mi mineur, c'est Mi, Sol, Si. Fa majeur, c'est Fa, La, Do. Et ensuite, Ré mineur, c'est Ré, Fa, La. Et Sol, 7 Sus, c'est Sol, Do, Ré, Fa. Sol, sept, c'est Sol, Si, Ré, Fa. Et Sol, 7 Sus, c'est Sol, Do, Ré, Fa. On remplace le « si » par « do ». Alors les triades, c'est quoi Eh bien en fait, c'est quasiment ce que je viens d'écrire. Ce sont en fait les trois notes que j'écris à chaque fois. Donc « do, mi, sol »,« la, do, mi », etc. Et pour « sol, c'est dessus », c'est « sol, doré euh, la triade d ». D'accord Ça, ce sont les triades. Donc ça, c'est une triade majeure. Alors à chaque fois que tu as une triade, euh, enfin en tout cas sur les accords majeurs ou mineurs, tu vois, à chaque fois, une quinte juste, donc Do-Sol, c'est une quinte juste, La-Mi, c'est une quinte juste, Mi-Si, c'est une quinte juste, Fa-Do, c'est une quinte juste, et Ré-La, c'est aussi une quinte juste. Et Sol-Ré également. Et ce qui change, c'est euh, la première tierce, c'est-à-dire entre Do et Mi, on a une tierce majeure, donc la triade est majeure. Entre La et Do, on a une tierce mineure, donc la triade est mineure. Donc là, c'est triade majeure, c'est ça. Ensuite, entre Mi et Sol, nous avons une tierce mineure, donc la triade est mineure. Ensuite, Fa Do, entre Fa et La, nous avons une tierce majeure, donc la triade est majeure. C'est bien, tu suis. Ça, on a déjà dit que c'était une triade mineure, oui. Ré Fa la, donc Ré Fa, c'est une triade mineure, donc l'accord est mineur. Alors là, en fait, entre Sol et Do, une carte juste. Normalement, c'est Sol Si, donc Sol Si Ré, donc Sol Si, c'est une tierce majeure, et donc euh, la triade est majeure. Et là, on va dire que c'est une triade un peu spéciale, puisqu'on a remplacé le Si par Do. Okay Donc on peut considérer que Sol, Do, Ré, c'est aussi une triade majeure, hein, puisqu'on remplace le Si par Do. Et qu'à la base, Sol, Si, Ré, c'est la triade majeure. Très bien. Déjà, ce qu'on va faire, c'est comme la fois dernière, on avait repéré quoi Si tu te rappelles, on avait repéré les notes communes. Je vais encercler les notes communes. C'est-à-dire de passer de Do à Mi, eh bien, qu'est-ce que j'ai J'ai le Do et le Mi. Donc soit je joue un Do, soit je joue Mi. Évidemment, je peux jouer les, les trois notes. Mais quand je passe de l'une à l'autre, donc par exemple, je, soit je termine par Do, et je recommence par Do euh, ici, sur le La mineur, euh, soit je prolonge euh, le Do euh, de Do majeur sur La mineur. Okay Ensuite, donc à chaque fois ce que j'encercle, c'est euh, les notes que je vais jouer en commun pour passer d'un accord à l'autre. Ensuite, la Do mi à Do mi sol, et ben le Do et le Mi sont en commun. Ok, donc on peut jouer l'une ou l'autre, ou les deux si on veut, hein. Par exemple, sur l'harmonica, on peut faire le do et mi en même temps, c'est possible. À la flûte, c'est pas possible, évidemment. Euh, ensuite, entre do, mi, sol et mi, sol, si, eh bien, les notes en commun, ce sont mi et sol. Tu vois, il y a plein de notes en commun à chaque fois. C'est super. Entre mi, sol, si et fa, la, do, là, par contre, il n'y a rien en commun. Donc, on va utiliser une autre astuce, on verra ça tout à l'heure. Entre fa majeur et la mineur, on a le la et le do qui sont en commun. Entre la, do, mi et ré, fa, la, qu'est-ce qu'on a en commun Eh bien, que dalle entre Ré, Fala et Sol, Do, Ré, on a le Ré qui est en commun. Et en deux Sol, 7, sus, A, Do, Mi, Sol, nous avons le Do et le Sol qui sont en commun. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. C'est entourer le Ré. Et ici, entourer le Sol et le Do, puisque c'est ça qu'on joue, avant de repartir sur Do majeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour... Alors, Mi... Pour mi, sol, si, fa, la, do. Ben en fait, ce qu'on va utiliser, c'est un mouvement conjoint. Et en fait, comme mi, fa, c'est un demi-ton, ben on va faire mi, ensuite, on va faire fa. ok, Comme ça, euh, ça va être très proche, et ce sera, ce sera très joli également. Et de la, do, mi, à ré, fa, la, ben pareil, on va utiliser cette astuce. On va faire mi, fa, comme ça. C'est comme c'est euh, un demi-ton, ça va être génial. Ok. Plutôt que les faire, euh, les encercler, pour être sûr de, de notre coup, on va les encadrer. C'est-à-dire que là, je vais mettre... MI pour arriver ici sur FA. Evidemment, je peux jouer des retards hein, comme on a vu la dernière fois. Donc euh, FA ON A dit ensuite de, de Do, MI, Ré, FA LA, je joue MI et ensuite j'enchaîne sur FA. Alors déjà je, te com je commence par te faire écouter la grille toute seule, comme ça ça te fera euh, la piste, euh, ta piste d'accompagnement. Tu n'auras pas besoin de la télécharger, tu l'auras directement dans cette vidéo. Et euh, comme ça quand tu feras tes propres improvisations, il suffira que tu repères cette partie de la vidéo pour jouer par dessus. Donc alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme style cette fois Ce n'est pas jazz, c'est euh, country folk. Donc euh, le logiciel ici indique swing eighths. Alors swing eighths, ça signifie les croches swing, c'est-à-dire les croches ternaires. Et donc euh, l'instrument accompagnateur, c'est un ukulélé. Il n'y a pas de batterie, mais ils ont mis chaque ici, mais en fait c'est shakers. Shakers, en fait, ce sont des instruments qu'on secoue, qu'on appelle chez nous des maracas. Okay Et euh, il y a également... Acoustique basse, une contrebasse en fait. Une basse acoustique, c'est une contrebasse. Ok Voilà. Donc on écoute tout ça. Donc tempo 108 à la noire, 4 temps par mesure. C'est parti En fait, c'est trois fois qu'on écoute euh, la grille je suis en train de réaliser que comme euh, ce logiciel affiche un rectangle noir chaque fois qu'il passe sur un accord on voit plus tellement les notes bon finalement j'ai refait euh, les euh, toutes les notes là en, en bleu ciel avec des couleurs différentes à chaque fois euh, comme ça bon peut-être que quand le rectangle noir va arriver euh, tu verras un peu mieux ce, qui, euh, ce que tu dois faire et euh, je vais commencer par jouer de la flûte voici ma flûte à 6 schtroumpf 1 2 3 4 4, 5, 6 Alors en fait on le dit jamais mais on peut schtroumfer aussi avec le pouce euh, à l'arrière de la flûte Donc en fait c'est finalement une flûte à 7 schtroumpfs Alors euh, bah écoute euh, je vais me lancer et puis euh, bah, je vais voir ce que ça donne Je vais essayer de schtroumfer de belles mélodies hein Ok allez on se lance, c'est parti mon kiki Ok, sympa, hein euh, Bon, ce que j'ai oublié d'écrire, c'est qu'en fait, quand on est sur le Fa, en hein, Ré mineur, hein, en fait, on va ensuite sur le Sol. Hein, donc, en fait, euh, j'ai oublié de mettre un rectangle ici, mais à culpa. pas. Alors, maintenant que j'ai schtroumpfé euh, de jolies mélodies, euh, je vais jouer d'un autre instrument. Donc, je te propose de sortir ton harmonico en Da, ou ton harmonica en Do, comme tu veux. Moi, je sors une schtroumpf de course. <rire> Une stroum de course, pardon. Ah oui, une stroum fête de course. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh, mais tu pars tout, mon coco. <tousse> Euh, ça fait des mélodies super. Allez, on change de méthode à présent. Alors la seconde méthode est la suivante. On repère déjà les notes de la gamme de do majeur. Puis on joue des mélodies en do majeur. Donc je vais repérer ici les notes. Donc les notes de do majeur, tu dois les connaître par cœur. C'est do ré mi fa sol la si do. Les Américains disent do ré mi fa sol la ti do. <rire> Allez, do ré mi fa sol la si do. Alors, comment ça marche Eh bien, en fait, on va prendre la fondamentale de chaque accord. Donc, la fondamentale, c'est quoi Enfin, en fait, c'est c'est la note qui donne son nom à l'accord. Un accord de do majeur, la fondamentale c'est do. Un accord de la mineur, la fondamentale c'est la, etc. Et ensuite, on suit l'ordre des notes, donc l'ordre des notes dans la gamme de do majeur, en commençant par la fondamentale et on repère trois notes. Donc, à partir de do, ça fait do ré mi. La perdrix, je ne sais pas s'il connaît la chanson. Do, Ré, La Perdrie. Mi, Fa, Sol, Elle s'envole. Fa, Mi, Ré dans les prés. Mi, Ré, Do, Fer, Do, Do ou uh, près de l'eau. C'est comme tu veux. Les deux versions existent. Ça, c'est généralement un morceau que, que j'apprends à euh, mes jeunes pianistes. Alors, donc, à partir de là, ça fait la si, Do. Ok. À partir de Do, donc on a dit Do, Ré, Mi. Ok à partir de mi, donc mi, fa, sol. Alors on va voir que ce n'est pas aussi évident à utiliser que les notes des accords. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. À partir de fa, c'est quoi ton avis Eh bien fa, sol, la, exactement. Très bien. Tac. Ensuite, on a la mineure, donc on a déjà dit la, si, do. Il n'y a qu'à recopier, c'est facile. Très bien. Ensuite, à partir de ré, ça nous donne ré, mi, fa. Et à partir de sol, donc ça nous donne. ça devrait donner SOL la, si, mais comme on a dit qu'il n'y avait pas la tierce mais la carte suspendue, ça nous donne SOL la, do. Donc on adapte encore une fois hein, le, la méthode euh, ici. Et donc là, on peut remettre ici do, ré, mi éventuellement, hein, si on veut jouer plusieurs notes sur le tout dernier accord du morceau. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est pour s'habituer à tout ça, à ce son-là, c'est qu'on va jouer donc les, les trois notes hein, comme je les ai écrites. Donc on va le faire une fois. Euh, dans l'ordre, et puis après euh, je vais m'amuser à faire des, des mélodies dans le désordre sans chercher à passer d'un accord à l'autre avec des notes conjointes ou quoi que ce soit, ou des notes communes. Ça va me donner déjà de premières idées. Allez, let's go Il oh, y a une super euh, blague, c'était euh, Franck Sinatra qui euh, s'adresse vers son, vers son orchestre et qui, euh, qui dit de manière très élégante euh, après Apprenez-vous, monsieur ». Et euh, vers son public, euh, il lui dit euh, « that means go baby ». Autrement dit, ça veut dire euh, « après vous, monsieur », ça signifie euh, « vas-y, chérie » ou « vas-y, bébé ». Voilà, C'est une manière de dire qu'on est beaucoup plus poli en français qu'en anglais. « voilà, bon. Après vous, monsieur », that means go baby. Allez, c'est parti. « Let's go, baby ». Sympa, hein. Ok. Alors maintenant, on va repérer les notes communes. Donc, de, alors de do ré mi à la si do, on a do. Ok. Ensuite, de la si do à do ré mi, on a do. J'ai déjà dit. De do ré mi à mi fa sol, on a mi. De mi fa sol à fa sol la. Alors là, on a fa. Mais attention, le fa, il risque de frotter à mort avec l'accord de mi mineur. Donc, euh, on va plutôt l'utiliser assez rapidement. Il ne faut pas trop insister sur la note fa. Ensuite, de Fa, Sol, La à La, Si, Do, nous avons le La. Il n'y a pas beaucoup de notes en commun à chaque fois. Hein. De La, Si, Do à Ré, Mi, Fa, il bah, n'y a rien du tout. Donc là, on va mettre un rectangle. On va dire, par exemple, on va passer de. Euh, qu'est-ce qui est le plus proche De Do à Ré. On n'a pas plus proche. Voilà. Ensuite, de Ré, Mi, Fa à Sol, La, Do, bah, c'est pareil, il n'y a rien euh, en commun. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire euh, Qu'est-ce qui est proche bah, Fa, Sol, par exemple. Fa Sol, ok, et de Sol la Do à Do ré mi et bien le Do, et du coup on a moins de notes en commun, moins de choix, ok, allez c'est parti, donc flûte d'abord, et puis après on fait un peu d'harmonica. Ok, sympa. Euh, allez, harmonica pour finir. Bah voilà, on s'est bien amusé encore, hein on a pris du bon temps. Euh, ben bah écoute, euh, je te laisse euh, réécouter euh, la grille, hein, donc euh, plusieurs fois euh, si tu le souhaites, euh, entraîne-toi avec euh, les deux méthodes, et donc euh, bah, dans la prochaine vidéo, dans le prochain cours, euh, la semaine prochaine en fait, vendredi prochain, nous verrons comment nous pouvons jouer avec quatre notes, et encore une fois, avec deux méthodes. Bon, évidemment, si d'une semaine à l'autre, tu n'as pas le temps de tout voir, bah, ce n'est pas grave, ne hein, te mets pas martel en tête. Tu as tout le temps, tu as toute la vie, en fait, pour voir tout ça. puisque évidemment tout ça, ça reste intégralement sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Super, bah, écoute, euh, bah, évidemment, je te souhaite euh, de bien t'amuser avec cette grille et avec euh, toutes ces notes sur ton instrument favori ou tes instruments favoris. Moi, j'en ai plusieurs. Et donc, euh, bonne musique et on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours d'improvisation ou pour un autre rendez-vous puisque maintenant sur la chaîne YouTube Armo Chopin, il y a plusieurs cours par semaine en accès libre. Super, hein allez, à très vite